Bonjour, je m'appelle Guillaume Lano, j'ai 45 ans, je suis candidat remplaçant de la liste « On est là » sur le canton danse saint géréon la liste France Insoumise pour les élections départementales 2021 pour le département de Loire-Atlantique. Je viens vous parler quelques instants de l'espace Framavox que nous venons d'ouvrir, qui s'appelle « On est là », pour vous expliquer ce que c'est Framavox, quel est le but de la démarche, comment vous en servir pour que ça soit efficace. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc, Framavox Eh bien, Framavox, c'est un espace de travail collaboratif gratuit qui est fourni par euh, l'association Framasoft. Ça sert à quoi bah, Ça sert à permettre à plusieurs personnes de discuter sur un sujet, de donner leur point de vue et d'élaborer des propositions. Qui peut y parler Eh bien, toute personne qui s'inscrit sur ce groupe peut créer une discussion, écrire des commentaires et émettre une proposition. Eh bien ici, on discute et on propose des idées pour aider notre département, la Loire-Atlantique, à mieux fonctionner et mieux satisfaire les attentes des citoyennes et citoyens. Pour ça, on va donc parler uniquement de ce qui concerne les compétences d'un département. L'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées, des personnes handicapées, de l'enfance et de la famille et des personnes en difficulté. Des collèges, de la voirie, de la culture, de l'équipement des zones rurales, de la sécurité incendie, de la protection de l'environnement et du patrimoine naturel. On va également parler des compétences complémentaires des départements qui sont prévus et limités par la loi NOTRe de 2015, comme les aides aux collectivités, les aides aux associations culturelles ou sportives, le soutien à l'emploi local, le logement, la jeunesse, l'environnement et la protection du patrimoine naturel, notamment l'eau. bien, Les interdits sont assez simples et évidents. Euh, ici, on ne dit pas ce qu'on pense d'un candidat, d'un mouvement ou d'un quelconque groupe de personnes. Ce n'est pas le sujet de ce groupe de faire des débats sur... Qui veut quoi euh, On ne dit pas non plus ce qu'on voudrait voir changer au niveau national, ou régional, ou municipal, ou dans un autre département que le 44. Ce n'est pas non plus le sujet de ce groupe. Et puis, on reste poli et courtois avec les autres personnes du groupe. En démocratie, le désaccord est inévitable. C'est la recherche d'un terrain d'entente ou d'une solution acceptable qui en fait la grandeur. Eh bien donc, nous sommes la liste On est là, présentée à ces élections dans le canton d'Ancenis-Saint-Gérion par le groupe d'action France Insoumise du pays d'Ancenis. Et si vous voulez en savoir plus sur nous, sur nos candidats, sur notre programme, eh bien, rendez-vous tout simplement à cette adresse www.payancenis.fi slash on-e-la. Eh bien, nous en tirons une meilleure connaissance des besoins des vrais gens, une meilleure compréhension des situations parfois très complexes dans lesquelles les uns et les autres se retrouvent pris. Et du coup, on en tire de très bonnes idées à mettre en œuvre au Conseil départemental de loire atlantique si nous sommes élus. Eh bien, vous n'y gagnez que des choses essentielles, c'est-à-dire une écoute directe et sans filtre de vos commentaires et remarques par les candidats et candidates de notre liste qui feront de leur mieux pour en tenir compte et améliorer le programme grâce à vos idées. Eh bien, c'est très simple. Vous n'avez qu'à suivre ce lien pour rejoindre l'accueil du groupe. Puis, une fois dessus, vous cliquez sur le bouton jaune « Rejoindre le groupe » pour vous inscrire. Et à partir de là, vous pouvez commencer une discussion ou en rejoindre une qui parle déjà de votre sujet. Nous vous remercions tous et toutes d'avance pour vos contributions pertinentes et pour votre respect des bonnes manières sur ce nouvel outil. Et puis, on est à votre écoute. Merci.